chanter pour s'endormir avec les enfants est-ce une pratique obsolète est-ce que ça se fait encore on va en parler qu'est-ce qu'on peut faire comment ça se passe salut moi c'est Antoine je suis coach vocal et je vous partage plusieurs fois par semaine des conseils des tutos et des astuces pour vous aider à bien chanter alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous et active bien la petite cloche comme ça tu recevras des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ou que je suis en live sur cette chaîne alors des gens me disent, Antoine, euh J'ose pas trop, j'aimerais bien chanter avec mes enfants parce que le soir je trouve ça sympa mais je n'ose pas trop. Alors les amis, il ne faut pas exagérer, euh, on n'est pas à The Voice, d'accord euh, Vous pouvez tout à fait chanter même si vous n'avez pas appris à chanter, même si vous n'avez pas de technique, vous pouvez chanter euh, le soir avec vos enfants pour s'endormir. C'est d'ailleurs même une, une très bonne idée d'installer un petit rituel comme ça. Ça permet euh, eh bien, euh, d'enchaîner de, de, de, la journée avec le petit moment où ben voilà, on sait qu'on va se coucher. C'est un temps calme qu'on va pouvoir partager avec l'enfant avant de, de dormir et de se reposer. Euh, ça en revient un petit peu aux, aux bases de la musique où avant, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé. Et euh, ben pour agrémenter les soirées, qu'est-ce qu'on faisait ben On faisait de la musique et où on chantait. Et euh, du coup, bah, c'est vrai que ça permet aussi de, de se déconnecter des appareils, de, de poser de côté les, les consoles de jeu et partager un petit chant. Ça active la mémoire, ça active l'imaginaire et ça prépare, ça prépare l'enfant à, à rêver aussi pendant la nuit. Et c'est vraiment voilà, quelque chose qu'on peut faire. Alors, il n'y a pas besoin de, de technique pour ça. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça va éveiller euh, l'enfant à la musique. C'est-à-dire qu'on euh, a très souvent en tête les petites comptines euh, qu'on chantait euh, quand on était petit, euh, les petites comptines qu'on chantait avec le maître d'école, avec les copains ou avec euh, les parents. Et euh, là, ce, ce pourrait être ton cas si tu proposes des, des chansons à ton enfant. Ce sont des choses qui vont lui rester euh, toute sa vie en mémoire et, euh, et qui va pouvoir transmettre lui aussi à, à, à, à ses enfants plus tard. Alors vraiment, pour terminer là-dessus, euh, l'enfant ne va pas vous juger. Euh, le papa, la maman qui chante une petite chanson. Encore une fois, on n'est pas un concours de chant. C'est un moment de partage, c'est un moment précieux avec l'enfant. Et même si toutes les notes ne sont pas justes, finalement, on s'en moque. Ce qui compte, ce sont les paroles et ce petit moment, moment d'échange. Maintenant, si tu veux mettre en place les bases d'une petite technique vocale comme ça pour pouvoir chanter avec sérénité et chanter plus librement avec tes enfants le soir, eh bien, je t'ai préparé une conférence vidéo que je peux t'envoyer dès maintenant. Il te suffit pour ça de cliquer dans le lien qui est dans la description pour laisser ton prénom et ton adresse mail et tu recevras directement dans ta boîte mail un lien pour accéder à cet atelier vidéo qui va te permettre de mettre en place les bases de, de la technique vocale, les bases du chant. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux évidemment la partager à tes amis s'ils souhaitent elles aussi ou eux aussi chanter avec leurs enfants. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao